Bonjour, bonjour, je connais le poker, je sais comment ça fonctionne, je sais y jouer, je connais les règles, mais je, suis, je me considère pas comme un excellent joueur. Donc, à des moments, vous allez sans doute voir des erreurs, à des moments, je vais sans doute pas être le meilleur, à des moments, je vais sans doute faire de la merde, mais, mais, mais, je sais écouter. C'est-à-dire que je, je, je suis pour les conseils, etc. Donc, si vous avez des conseils ou autres, n'hésitez pas. Euh, voilà, il n'y a, a pas de problème, je pourrais, euh, je pourrais euh, écouter, je ne je suis pas le meilleur des joueurs, mais je, je sais m'y prendre. J'aurai des lives toute l'année, toutes les trois semaines, j'aurai des invités, j'aurai des pros qui viendront me coacher, il y a PA qui a fait similaire, euh, donc euh, je vais progresser au fur et à mesure, et ça va durer un an, ça va durer un an, donc au fur et à mesure, vous allez voir mes progrès, tout ça, il n'y a pas de problème, j'en suis ravi. C'est un partenaire avec PMU Oui, oui, je suis ambassadeur PMU pour l'année à venir. Ambassadeur, ça va bien se passer, ça va être très cool, vous allez voir. Euh, top pair, on touche top pair, après il a relancé avant moi, il y a de la chance qu'il ait un As, mais il y a un cœur, donc j'ai trois cœurs, on on, je peux que suivre. Il recheck quand le Roi est apparu, hmm, donc attends, il mise, ouais, moi je pense que je peux continuer à miser, hein. quand il check comme ça, c'est pas nécessairement qu'il a quelque chose. Je mise un demi-pot, je pense qu'il y a encore de la valeur à extraire, parce que j'ai quand même un As, j'ai top pair, pas kicker de ouf, la couleur est terminée, ouais, ça passe, ça passe, ça passe on gagne. Euh, alors, euh, je touche la middle pair, c'est pas mal. On va faire une petite mise pour essayer d'extraire déjà un peu de valeur. Le 7, euh, je dirais qu'il y a euh, dans sa range de défense, là, il peut avoir tout et rien. Donc euh, j'ai à flemme qu'un 8, un 9, un 10 tombe. Donc euh, un peu de valeur, un peu de protection également. Oh, il me relance. Relance x3. Relance x3, sachant qu'il a défendu à la base sa grosse blinde. S'il avait le Roi, est-ce qu'il aurait relancé alors que j'ai misé Peut-être qu'il joue la couleur. Tu vois là, c'est une relance où je pense qu'il peut jouer la couleur. Relance en bluff. Je vais suivre, je vais suivre. Ah, brelan de 7, brelan de 7. Je vais remiser, je vais remiser. Je vais faire pas énorme, je vais faire 12400. Mais il n'y a pas de couleur là, a priori, j'ai la meilleure main possible. 12400, ça peut passer. Mais je pense que ça relance là, je pense qu'il n'avait rien. Enfin, pas qu'il a rien, mais je pense qu'il avait un tirage. Et là, s'il avait un tirage, si mes calculs sont bons, s'il avait le tirage, il abandonne. Mais attention, il met du temps quand même. Hein. Il a peut-être le roi. Hein. Il a peut-être double paire, voir. roi 6, peut-être. Roi 6, roi 4. C'est possible aussi. Hein. Attention, il demande la réflexion supplémentaire, les amis. Attention, moi je veux qu'il paye, hein. Paye Il a pas payé. Il s'est couché Il s'est couché, mesdames et messieurs. Aïe, aïe, aïe 117 000 On est bien. On a eu le brelan, on a eu un peu de chance. Et belle paire de rois servie. Oh Attends, on est sur un beau bon là As Dame, on est sur Aboren, les amis. Que okay, Je vais simplement payer ou je vais relancer Je vais juste payer. J'aimerais je... bien relancer cette main, mais vas-y, c'est pas grave. On touche la dame. C'est pas mal. On a une middle pair. Sauf qu'il y a encore beaucoup de gens dans le coup, donc je vais pas miser dès maintenant. On va envoyer un demi-pot à peu près pour écarter un peu les couleurs, même si j'ai un, si un cœur aussi. Ça... ça réduit un peu cette chance-là. Allez, ça passe. On gagne J'aurais peut-être dû miser plus petit, mais bon. On prend. On a déjà augmenté son tapis de 25%. On est bien Et là, c'est lancé le free roll. Donc, je vais jouer les deux tournois en même temps. Et euh, je switcherai de tables comme ça et comme ça. Là, là, on va sur. Ah, j'ai suivi, putain. J'aurais pas dû suivre avant. J'aurais dû relancer. Euh, 3,5, J'ai As 2, 3, 4, 5. Ouais, on va suivre. C'est bas. Là, je fais le joueur. Je fais le gamin joueur un peu. J'aurais pas dû suivre en vrai. Ouais. Mais c'est pas grave. On se marre bien. Il remise une blinde. Oh là là là. <rire> Vas-y, on va suivre la blinde. Allez, l'As qui tombe. Oh là ce qui tombe, c'est sur mon frérol là. Là ce qui tombe, ah là tu check, hein Là t'as plus l'assurance, hein T'as plus la même assurance, cousin Tiens, 10 blindes. Est-ce que tu suis Tapis Oh Oh frère Ça peut représenter un 3-4, ça peut représenter un 8-9. L'impact un 8-9, je le vois pas, mais ça peut représenter un 3-4. La vieille mise de une blinde au deuxième round, c'est peut-être pour me garder. Là, c'est peut-être trompeur. C'est trop tôt dans la game. On va se coucher. Ça peut être un 3-4. Et si c'est un bluff, bien joué à lui. D'abord, le, le mec qui m'a tapé avant, là, j'étais. J'étais pas prêt, hein. Ah, le Young Yongli, là, il voulait directement ses 50 euros, lui, hein. Il a directement voulu ses 50 euros, hein. Je sais pas si j'ai bien fait de passer ou quoi, mais bon, j'avais une top paire avec un kicker vraiment dégueulasse. On va prendre. Là, on va défendre, là. On a une main correcte. Hop. Oh, le deuxième valet. Après, le deuxième valet, ça lui enlève peut-être la crédibilité de l'avoir, tu vois. Soit il a touché un brelan, soit il a pas de valet et il faisait juste une simple mise de continuation. Je pense que je suis encore. Pas certain qu'il ait un valet. Tu vois la crédibilité de son Valet, j'y crois pas trop pour l'instant. Je vais suivre. Et là, il y a moyen que si je check, il laisse tomber. S'il remise, j'abandonne. Selon la taille de la mise. Il peut passer un 3 bluff. Let's go, ça passe. Son Valet, j'y croyais pas Son Valet, je n'y croyais pas. Je l'ai dit. Ça passe pour Zach Hop là. Vas-y, je, je vais surrelancer. Je vais jouer un peu plus agressif. Là, on va voir. Est-ce que monsieur Davo 10-10 veut jouer Oui, il veut jouer. Je touche mon as, je touche mon as. On va, faire, on va faire une mise de continuation. Petite mise de continuation, un tiers, un tiers, un tiers. On est niveau 4 déjà. Ok, un nouveau check de Monsieur Dao. As-10, j'ai un cœur pour protéger d'une éventuelle couleur, enfin en tout cas qui aide. On va checker. Aïe, aïe, le troisième cœur. On va voir ce qu'il va miser. Il mise le pot encore. Il mise le pot. As-Dame, c'est une possibilité. As-Dame, c'est une possibilité. Il a relancé en premier. as c'est une possibilité, mais je suis un bêta, je vais suivre. Ah oh, le brelant putain. Ouais j'avais pas imaginé ce brelant là. Dommage, j'aurais dû lâcher la main là. C'est vrai que le brelan, je le prends pas assez dans mes possibilités. Je le prends pas assez dans mes possibilités. Perdasse les mecs. Donc là, il y a plusieurs moi il y a plusieurs moyens dont je la joue la perdasse. Ah bah tiens, il a surrelancé à 7,5. Soit en général, je joue doucement, je la joue slow pour trapper les mecs et essayer de choper le plus. Soit je la joue agressive. Là, j'aurais surrelancé. Sinon, tu sais, j'aurais pu call de blindes et... et voir là ça dépend en fait, ça dépend comment ça va se jouer. En gros, il y a moyen que j'envoie. Si, si je vois que ça reçoit du 7,5, je peux peut-être envoyer all-in. Hein, pour prendre mon gain tout de suite. Hein. On va suivre simplement. Si quelqu'un d'autre avait suivi le 7,5, j'aurais sans doute euh, all pour récupérer tout de suite la valeur. Hop, machin. Lui ça va dépendre de son, de son bet. Le truc c'est que mon, mon cœur là me protège un peu des couleurs. Donc je pense que je suis pas mal. Il y a moins qu'il ait deux dames, deux rois. On va suivre simplement pour commencer, mais là il y a moins que ça parte en all-in, et là a... Ouh, le deuxième 9 j'aime pas trop mais bon, je vois pas trop de neuf possible à l'heure actuelle, je vais voir, oh putain, il met, 25. Il met 24, le 9 me mettrait mal quand même, hein. mais j'ai deux As, c'est très fort deux As, j'hésite mais on va suivre, et là il va all-in, ouais, l'autre il tapis. ok, deux tapis, deux tapis, il y a forcément un 9, non, Les trois tapis, fuck it. As9 il avait putain, il avait As9 Et lui il avait 2-10 Non Le As9 fait molle Ouais le 9 c'était sûr quasiment et l'autre il a fait tout ça avec 2-10 J'aurais sans doute dû relancer plus fort encore. Hop, allez, on couche. Gezmer sur guesmer. On laisse passer tranquillement. 9-10. Mais là, là, vraiment, j'attends juste la main où je me dis, allez, là, j'y vais, tu vois. Là, c'est ce qu'on attend, là. Là, on attend petit à petit la main pour y aller. Hein. 2,7. Vas-y, je vais essayer de défendre. On sait jamais. C'est pas énorme. 10. Pas d'as, pas droit. Ouh. Let's go On double up, boys On double up C'est le double up Let's go Ça fait plaisir. On se remet un peu bien. On se remet mieux en tout cas, 63 000. On revient petit à petit au tapis de départ, ça nous laisse un peu plus d'amplitude pour jouer maintenant. J'attends de t'avoir à ma table donc tiens bon Zach. <rire> ça veut ma tête, hein <rire> Ça veut ma tête, bande d'enflure Oh les as encore Mais allez cette fois les as gros on va pas. On va pas tergiverser hein. Oh là là, il y a lui qui a suivi là. Le bonheur. Le bonheur de lui qui suit. J'aimerais trop qu'ils essayent de l'isoler et qu'il qu all -in. Genre là s'il y en a un qui 4 bêtes, un truc comme ça, c'est moi qui... qui a la parole. Je vais miser, il faut que je me protège. Le truc c'est qu'on est 3 encore donc j'ai pas envie de donner de carte gratuite mais là je suis frileux là. Allez un peu de courage Zach. Je suis encore traumatisé du coup d'avant là. Parce que les As à 3 là il peut y avoir trop d'accidents donc il faut que je me protège. C'est que l'autre il a le tapis pour me suivre. Ok, Brelandas, là c'est terminé là. Brelandas, on va checker au cas où il all in. Comme ça ils essayent de croire qu'on a essayé de l'éliminer. Ok, on va miser tout son tapis, 9,1. J'y crois pas trop à la couleur et j'ai mon truc pour me protéger. Il se couche On récupère 26. J'aurais peut-être dû checker et le laisser miser. Tu vois, il aurait peut-être essayé d'y aller. Sans doute, là, j'aurais dû le laisser miser. Mais je pense que s'il avait voulu le faire, il aurait peut-être fait avant. Donc... Euh, peut-être pas super bien joué, mais vas-y. C'est comme ça. Alors... Euh, ouais, fallait... Ouais, ouais. Mais truc, c'est qu'il y a encore 6 mecs pour parler derrière. Il y aura sûrement une relance. Mais vas-y, je vais suivre, c'est que deux blindes. sait ton jamais. Essayons d'être joueurs un peu. On a top pair, paire de Valet. je suis en position, on va miser, miser 3 blindes, peut-être dû faire moins, 2,5, mais bon je suis, je suis top pair, j'ai des possibilités, faut que j'en profite. Je vais remiser, je suis toujours top pair, faut que je me protège d'une éventuelle suite, il y a de la valeur à prendre je pense, je vais faire un demi-pot, encore, ou un deux tiers-pot, un petit deux tiers, oh putain, une quinte de neuf arrois. À moins qu'il ait As-Roi. Euh, Mais j'ai un roi pour euh, protéger. Ce sera très difficile pour lui de venir me chercher. Je vais miser à 26,5 quasi-impôts. C'est passé C'est passé, boys C'est passé Wouhou 140 000 Let's go, guys Les mecs, c'est passé Allez, on applaudit dans le chat, là. Un peu de Teamzac, un peu de. de soutien, les gars Come on Come on, les gars Oh, parole Oh, je suis top père. Allez hop. Je suis top père, j'envoie la sacoche ici. Je suis top père. C'est sacoche pour Zach là. Top père, qui coeur pas dégueu, ils ont tous limp. Allez, ça a été suivi. Ça a été suivi par Devil. Ça a été suivi par Devil. Lâche. Il a tapé aussi. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, je tapis aussi. On est sur un 3-way, on est sur un 3-way. Il a roi neuf, sa mère. Au revoir pour Zach. Et bien joué à Kevin, 610. Félicitations. Plus de stream poker, j'en ferai. Enfin, de toute façon les gars, je suis en partenariat avec les, les amis, les immenses amis de, de PMU Poker, donc vous en aurez toute l'année, toutes les trois semaines à peu près, c'est ce que j'avais dit. Toutes les trois semaines, vous aurez ce genre de stream. Et souvent avec des invités, des coachs, des pros, Sarah, Herzali et autres, ce sera très cool. As-Roi les mecs As-Roi On va relancer. Je suis en position, j'ai une bonne main. Profitons-en On va miser. Mise de continuation classique complexe mmh. je n'aime pas cette dame mais on va continuer à miser pour se protéger de la couleur on partant du principe qu'il a pas le qu'il a pas as dame lui-même il peut avoir roi dame dame valet tout ce genre de main il m'a relancé avec tapé hein. ouais, as dame putain. <rire> <rire> <rire> et bah écoutez euh, on va en rester là pour ce premier live c'était très, très cool. Merci à vous d'avoir suivi. On va essayer de s'améliorer encore pour la prochaine fois. Là, par exemple, je sais qu'à la fin, bon, j'aurais peut-être pas dû suivre. Mais bon, là, putain, le 2 paires comme par hasard, ça frappe fort et c'est pas de chance. Des gros cœurs sur tous ceux qui ont suivi ce live. Merci à PMU Poker. On se retrouve dans trois semaines, sans doute, coaché par un pro ou autre. Ce sera vraiment très, très sympa. J'espère que vous avez passé un bon moment. On fera des perfs de mieux en mieux. De toute façon, je suis engagé pour un an. Donc, vous allez avoir un suivi qui va être très, très cool. Bisous